Zombie apocalypse. hop hop et salut tout le monde c'est Shirelle alors juste cette petite vidéo pour vous parler de la mise à jour qu'il va y avoir sur Medieval Dynasty enfin enfin enfin les chevaux sont là je vais vous laisser regarder euh, le teaser qu'ils ont posté sur Steam donc, il n'y a rien de, de plus décrit que euh, voilà ce qui va arriver euh, dans les jours à venir. Par contre, on y revient dessus après si vous voulez bien. Allez, je vous laisse regarder le, le teaser. Donc, il n'y a pas grand-chose, hein. c'est juste un, te un teaser de, de, de quelques secondes. Il euh, n'y a rien de plus au niveau de, de Steam. Hein. Ils ne disent pas autre chose, mis à part que c'est à venir bientôt. Donc, par ce teaser, on voit quoi Un cheval, euh, moi, ce qui m'inquiète le plus, pour être honnête, je vais couper du son, ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'il ne fait que marcher. J'espère que le cheval va, va être au galop ou au trot, parce que je pense qu'on ira plus vite à pied. Voilà, euh, c'est peut-être une des questions à poser aux devs, parce que là, au niveau du teaser, en tout cas, euh, on voit toutes les saisons défiler, on le voit lui toujours sur son cheval, mais le cheval marche toujours. C'est la question que je me pose. Vous me direz, vous, ce que vous en pensez. J'espère que le cheval va être au trot ou au galop. Il n'y a pas d'autres infos, euh, mis à part ce qu'on voit là. Euh, on va regarder sur, euh, sur Steam ensemble. Voilà, donc on est sur Steam, euh, donc ça a été posté aujourd'hui, donc le 15 décembre, il y a à peu près euh, 2, 3 heures ou 4 heures, quelque chose comme ça. Donc c'est le teaser que je viens de vous montrer, vous pouvez la, le, le retrouver sur YouTube, hein, où je vous l'ai montré euh, sur la chaîne de Toplis Productions. Donc euh, vous avez toutes les vidéos euh, euh, qu'ils postent sur les mises à jour futures, euh, ou les corrections de bugs, ou les questions, comme je vous avais dit, euh, que vous pouvez poser sur Twitter, Facebook, euh, Steam, ils regroupent toutes les questions et ils font euh, une sorte de vidéo fac une fois par mois en général, que ça concerne Medieval Dynasty, que ça concerne Farmer Dynasty ou Lumberjack Dynasty. Puisque, comme vous le savez, euh, Lumberjack et Farmer, c'est les grands frères de Medieval. Donc, un, c'est sur l'agriculture, l'autre, euh, c'est sur euh, le côté bûcheron forestier de l'affaire. Donc, Medieval étant le dernier de Toplis Production. Le premier, Lumberjack, le deuxième, Farmer Dynasty, Lumberjack Dynasty, le premier, et le troisième, Medieval Dynasty. Donc, euh, dès qu'ils qu ont euh, des choses nouvelles ou quoi. Je vous encourage aller sur leur chaîne YouTube à vous y abonner. Le développeur bah, fait des, des facs questions-réponses. Euh, il regroupe toutes les questions en fait, de, des joueurs. Et il vous répond. Donc ça, c'est pas mal quand même. C'est assez sympa de leur part. Euh, et ça touche les trois jeux. Hein, donc, euh, vous verrez en fonction de si vous jouez aux trois jeux ou pas. Euh, si vous ne comprenez pas l'anglais, euh, vous avez une option à YouTube. Vous pouvez mettre avec le petit écrou les sous titres donc ça va vous marquer euh, anglais généré automatiquement et vous y recliquez dessus sur anglais généré automatiquement et vous mettez la langue française si vous ne comprenez pas l'anglais donc là qu'est ce qu'ils nous ont posté c'est bonjour euh, les leaders de village donc les chefs de village euh, un petit teaser euh, pour vous dire ce qui va arriver dans Medieval Dynasty. regardez la vidéo et euh, et euh, regarder ce qui va se passer très bientôt euh, bien, qu'en pensez-vous Êtes-vous partant Restez vivant et euh, à très bientôt. Euh, Toplis Production et Rendercube Team. Voilà, donc c'est exactement le même, euh, le même trailer, euh, enfin teaser que je vous ai montré il y a deux secondes. Euh, J'aurais bien voulu voir le cheval courir. Voilà, mais euh, j'espère en tout cas qu'on ne sera pas euh, au pas, non-stop avec le cheval. Parce que je suis sûre et certaine que si c'est le cas, moi, le cheval, je ne m'en occuperai pas parce que ben, euh, s'il ne court pas, je pense que je vais plus vite que lui en courant. Voilà. Donc, euh, après, voir comment ça va se passer, on n'en sait pas plus. Ils n'ont rien donné de plus comme info. Hein. Même si je vous descends la page, il n'y a rien du tout. Euh, là, ici, c'était la mise à jour avant dont je vous avais parlé avec des cartes collectables. Donc, euh, ça, c'est autre chose. Et là, ça, ça vient d'être posté à l'instant. Donc, euh, donc, voilà. Euh, à savoir, euh, il ne parle pas des voleurs encore, la mise à place du commerce euh, on ne sait pas si les chevaux, faudra les nourrir ou pas il euh, ben, va falloir attendre, mais enfin c'est déjà sympa qu'il nous ait donné euh, une vue sur ce qui va arriver très vite, il ne donne pas de date euh, de date prévue mais il dit incessamment sous peu à partir de uh, what you will get soon donc très vite, devrait arriver très vite donc euh, vous me direz ce que vous en pensez, euh, moi ce qui m'inquiète, je vous dis, hein, je vous redis, je me répète, mais ça m'inquiète que je ne vois pas le cheval courir. Euh, même pas au galop, ni au trot, il est toujours ou pas. Alors, est-ce que c'était pour le teaser, pour montrer les différentes saisons, etc. Je ne sais pas. Euh, je ne sais pas s'il va falloir les nourrir. On découvrira tout ça, mais ne vous inquiétez pas, je vous tiendrai au courant, euh, dès qu'il y a des news, euh que ce soit via les développeurs ou via euh, leur site, etc. Je vous tiendrai au courant. Voilà, n'hésitez ben, pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Euh, on, peut, on peut supputer beaucoup de choses là-dessus. Euh, est-ce que vous aussi ça vous fait un peu peur de ne pas voir le cheval galoper ou je suis toute seule à, à, à me dire il va courir ce cheval ou pas du tout euh, est-ce qu'il va falloir le nourrir on ne sait pas donc euh, dites moi ce que vous en pensez en tout cas je tenais à vous faire part de cela on se retrouve très vite pour l'épisode 2 du let's play de médiéval ne vous inquiétez pas je ne vous ai pas oublié euh, mais comme je vous ai dit j'ai beaucoup de let's play prochain coup vous le savez je vous expliquerai pour les jardins Voilà. donc plein de plein de zouzou, puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo bye bye